Yo c'est j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, euh, j'ai sorti les, les caméras aujourd'hui. Hein. J'ai remis la même caméra que à la dernière fois. J'aime bien parce que comme ça quand je me filme, je peux faire plusieurs trucs de vue euh, sur d'autres que je ferai. Disant que le peu de, de, temps, de temps libre que j'ai, j'essaie de, de, de, de privilégier, de faire beaucoup de vidéos avec différents types, comme ça ça m'évite de gaspiller mon temps. Enfin voilà bref, aujourd'hui je vais vous parler d'une moto, bon je sais qu'elle fera pas beaucoup de vues cette vidéo parce que parce que les gens bon, bref, sont plus dans la moto que la motocross Et moi vous me connaissez, mon amour pour la motocross, ben, je viens de la motocross, j'ai fait 16 ans de motocross, enduro et un petit peu de supermote. Euh, donc moi j'adore ça, hein. je kiffe ça, mes motos, je rappelle certains me l'avaient demandé en commentaire, donc j'ai eu... Euh... Motocross de trois motocross, j'ai eu un non, quatre motocross. Ouais, J'oublie même quatre motocross. J'ai la première, j'ai eu un 250 YZ de 2014. Après, j'avais eu un 250 SX de 2018, un 350 SXF de 2019, ATM, hein, donc, un TM, donc les deux. Euh, ça fait déjà trois, et j'avais eu un dirt bike 150 CC de marque YCF. Bon, moto sans prétention, au bon, moins, toujours un cross. Euh, plus j'avais conduit des enduros, mais ça c'était pas linéaire c'est pour ça que je les, je les mets pas en, en compte dans, dans, dans ce que j'ai eu dire et en super mot, donc j'avais eu la 701 super moto de Husqvarna que j'ai pas du tout aimé euh, au passage, donc voilà euh, et là, donc cette Honda c'est la 450 CRF de 2023, bon celle que j'ai montrée c'est la 50 e anniversaire, c'est pour ça qu'elle a un goût, des couleurs assez rétro comme les motos de, de l'époque, mais bon on va parler de la 450 CRF euh, qui pour ma part euh, avec la Yamaha sont les, est la meilleure motocross du marché ni plus ni moins je, je, pour moi c'est clair c'est la air où tu vas dire il y a du parti pris c'est parce que tu conduis non non non non parce que je, je parce que je les ai testés la 450 CRF est vraiment excellente euh, parce que le truc qu'il y a, si vous êtes, tu vas me dire aussi, certains vont me dire, ouais, mais tu peux prendre aussi la 450SXF de, de KTM. Ouais, mais la 450SXF, elle est beaucoup trop... Euh, elle, elle a des problèmes de, de fiabilité. Moi, ouais, franchement, je dis, moi, ouais, KTM, j'aime pas du tout. Euh, j'ai eu la 350SXF, j'ai eu que des emmerdes avec. Donc, euh, c'est des motos qui demandent énormément d'entretien. Elles sont très, très, très euh, pointues au niveau de l'entretien. C'est très chiant. Alors que la 450CRF, comme la 450YZF, donc Yamaha, euh, Sur des motos qui sont extrêmement fiables, extrêmement fiables euh, à moins d'être un gros, un gros abruti, de jamais les chauffer, de tirer à froid comme un taré dessus, de faire des rupteurs en permanence, mais sinon, je c'est des motos qui sont extrêmement fiables, euh, des motos extrêmement puissantes. Euh, surtout la 450, euh, ça équivaut à un 250 de temps, bon, avec le poids un peu plus lourd, hein, forcément, mais je veux dire, c'est une motocross vraiment que j'affectionne tout particulièrement. Je l'ai testé, la 450 CRF. Pas la, pas la nouvelle, hein. j'ai testé un 450 CRF, euh, je crois qu'il était 2013 ou 2012, je sais plus hein. euh, donc ça fait, pour vous dire, ça fait déjà ancien hein. et malgré tout, c'est vraiment des bêtes de puissance, euh, vous pouvez même les monter super mode en changeant les roues ça, ça, ça fait parfaitement le job c'est une motocross qui est vraiment excellente donc si vous hésitez tu me dire, ouais mais j'hésite, par exemple, tu as un tu peux y aller soit l'une soit l'autre mais si tu veux quelque chose d'un peu plus quali au niveau des plastiques et tout, un peu plus qualitatif, va sur la 450 CRF. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Surtout que pour le 2023, ils l'ont vraiment revu, ils ont augmenté la puissance, euh, ils ont amélioré un peu, ben, c'est pas du tout, tout mais ils ont un peu amélioré la moto, motocross, donc vraiment, si tu veux vraiment quelque chose de on ben, c'est un petit peu plus cher, hein, forcément, c'est sûr, tu vas sur une 450 CRF, mais au moins tu en as pour ton argent, tu sais que c'est une motocross qui va être fiable et très puissante. Après si tu veux, as un petit peu moins de budget, tu peux aller sur un 450YZF, donc Emma, qui est tout aussi fiable, je veux dire, je crois que la YZF, le truc qu'il y a, c'est que le, le filtre à air, il est en mis vers l'avant, complètement au niveau du bouchon de, de réservoir de D'ailleurs, euh, le le, le, du coup l'essence se fait plus vers l'avant, c'est complètement vers l'avant, je crois que la 450CRF, si je me trompe pas, elle est toujours sous le siège, la, la mission d'air a, a opté euh, Yamaha a opté pour ça parce qu'ils veulent qu'il y ait moins de saleté hein, donc du coup qui qui arrive dans le niveau du filtre à air Honda ils ont dit non ça va pas la peine notre boîte à air est déjà assez bien étanche comme ça avec un peu de filtre à air ça suffit bon après c'est un parti pris moi personnellement de toute façon je sais que toutes les, toutes les sortes toutes les deux sorties en motocross à tout dépend où je roule je le nettoyais le filtre à air donc moi je m'en fous qu'il soit devant ou derrière ça n'a aucune espèce de grande importance hein. c'est un peu comme quand vous prenez un trail si vous faites beaucoup d'enduro avec vous voulez nettoyer toutes les sorties si vous faites dans le sable et toutes les deux sorties si vous faites dans, dans la poussière. Avec des préfiltres. En plus moi je mettais des préfiltres, Donc euh, au final j'ai jamais la moindre saleté qu'à rentrer. Mais enfin voilà, voilà là, le gros distinguo. Euh, bon, ça arrête forcément, je le précise même plus, hein, j'espère. Je, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'espère que vous le savez, il n'y a, a, a plus de kick. Hein, C'est un démarreur électrique. Il hein. euh, y a trois mappages sur, sur, la, sur, le, sur la motocross. Hein. Je crois que c'est le mode standard, le mode gravel, ils appellent ça mode gravier, ils veulent dire le mode, le mode sable. Et le mode terre. dans, dans, dans trois, trois courbes de puissance. Il y a une assistance au départ, ils appellent ça le lunge control. C'était KTM, je crois. Non, c'était pas KTM. C'était Kawasaki qui l'avait lancé à l'époque, avait lancé le, cette chose-là. Donc, après, toutes les marques l'ont repris, le launch Control. Pour ceux qui savent pas, si vous restez appuyé sur un bouton, ça clignote. Quand vous allez partir, même si vous lâchez l'embrayage, d'un coup, la moto ne cale pas. C'est une assistance électronique qui permet de démarrer à fond, sans que la moto cale et sans que la moto cabre, surtout. Ça, c'est bien. Donc, il euh, y a des micro-coupures qui se font dans l'animage pour éviter que la moto cabre, et que ça, se un soleil vous couperait sur le dos, Et tout en ne perdant pas la puissance. Il voilà. y a toujours un anti patinage. Euh pour Éviter de, de, de, de, de, de, la, de la moto part dans toutes les directions comme le fait une, une, une deux temps à partir de gauche et de droite, donc voilà. Ça, ça reste du baba de motocross. Euh, je disais maintenant, toutes les motocross sont équipées comme ça. Je veux dire, euh, voilà. niveau prix, euh, ça reste dans le standard. Je crois qu'elle est dans les 12 000, je crois, 11 000. Je sais plus trop. J'ai plus les prix en tête. Bon, ça reste cher. Oui, bah, le c'est un 450 hein, et c'est un 4 temps en plus donc. Euh, c'est le prix maintenant. Qu'est-ce que vous voulez La ma pauvre comme ma on dit. Je sais que moi, moi personnellement, je ne suis pas dans cette politique d'avoir des motos de motocross si chers. C'est pour ça que j'ai arrêté le motocross. Bon, déjà parce que je ne pouvais plus trop en faire où je voulais. Et puis en plus, c'est devenu horriblement cher euh, à entretenir et à, et à acheter. Donc j'ai laissé tomber. Maintenant, je, voilà, si je devais refaire dans la terre, ce que je vais faire très prochainement, ça sera avec un, un, un try, avec un 700 ténéré. Mais en motocross c'est vrai que je j'ai dégoûté parce que je ne vais plus en faire parce que ça devient, une, ça devient un sport de riche absolu. mais c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dise, hein, c'est comme ça, ça, ça on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Après comme je vous dis pour, pour le mot de la fin, la, la, la Honda, euh, certains aiment, certains n'aiment pas, certains préfèrent la, la, la Yamaha, ils disent qu'elle est plus nerveuse, la Honda elle est, elle est plus linéaire. Euh, moi je suis pas dans cet avis là, moi je trouve que la Honda est au même niveau qu'une Yam qu Après ça dépend du pilote comment, comment il, la, il la gère Après c'est sûr que par rapport à une KTM, la KTM est beaucoup plus puissante Peut-être ça, ça je la connais <rire> Allez, euh, Beaucoup plus puissante que la, que, la, que la Honda Mais elle est beaucoup plus euh, frayeuse comme on dit, il faut demander énormément d'entretien Un truc de fou et, moi, et vous avez souvent des emmerdes avec KTM. c'est assez fragile, Voilà. c'est très performant, c'est très puissant, beaucoup plus qu'une CRF, plus qu'une YZF, mais en contrepartie ça demande beaucoup, beaucoup d'entretien. Et... Enfin, voilà. Bon écoutez, en tout cas, je vous ai donné un avis, je sais que cette vidéo ne sera pas vue énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font de motocross, mais bon, j'ai voulu donner un avis parce que c'est quand même une passion que j'ai, moi, la motocross et l'enduro en général. Donc voilà, j'ai voulu donner un avis sur cette moto que j'avais testée et je pense qu'elle voilà, qu est exactement pareille que, que celle qui est, qui est présentée. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao ciao, bon ride, merci de votre fidélité, merci de vos abonnements, merci de, votre, de, de toujours suivre la chaîne. C'est grâce à vous. Allez, ciao.